Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Eh ben, bonsoir. bonsoir. Bienvenue au, au live meeting de jardin en vie organisé par, euh, par Lita.co. Euh, on est ravis de vous avoir euh, si nombreux parmi nous. Euh, pour rappel, du coup, cet événement euh, est dans le cadre d'une levée de fonds qui euh, va bientôt démarrer. Euh, je pense d'ici une à maximum deux semaines pour Jardin Envie. Donc, Pour rappel, Jardin Envie est une coopérative, donc il propose des titres participatifs. On pourra revenir dans un deuxième temps dans les questions sur les, les, les conditions de la levée de fonds. Et on est actuellement en phase de vote. On a presque 300 000 euros hein, d'intentions déjà collectées. Merci à tous ceux qui ont marqué leur intérêt et qui sont parmi nous ce soir. Du coup, on organise cet événement pour vous permettre de, de rencontrer les personnes qui sont derrière Jardin en Vie, de rencontrer aussi euh, un partenaire de Jardin en Vie important qui va aussi apporter son, son témoignage juste après les présentations. Et donc pour rappel, on va avoir une première partie de présentation et une deuxième partie de questions réponses. J'inviterai les personnes qui le souhaitent et qui sont présentables à rejoindre la scène virtuelle et d'activer leur caméra pour poser directement vos questions pour que ce soit plus dynamique. N'hésitez pas à utiliser le chat en face de vous pour vous présenter, interagir. Et il y a un onglet questions juste à gauche du chat. Euh, qui va nous permettre de centraliser euh, toutes vos demandes et de les euh, traiter euh, dans l'ordre chronologique. Eh bien, euh, écoutez, je vais présenter les personnes qui sont euh, avec moi ce soir. Euh, je vais peut-être commencer moi, je ne me suis même pas présentée. Donc Salambo Silva, euh, je suis en charge des relations avec les investisseurs à l'ITA depuis, euh, depuis presque 4 ans. Euh, J'ai accompagné plus de 60 entrepreneurs dans leur levée de fonds et, euh, et je suis ravie d'accompagner euh, Jardin Envie pour cette, cette nouvelle étape de la levée de fonds citoyenne. Avec moi ce soir, donc à ma droite, euh, l'équipe Jardin Envie, donc représentée par Valérie, Eric et Patrice. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Et euh, à ma gauche, du coup, l'équipe de Le Lecointre Paris avec Alexandra, Guillaume et Nicolas. Bonjour. Bonjour. Hop, du coup, euh, pour commencer, est-ce que vous voulez vous présenter chacun brièvement en commençant peut-être par Jardin Envie oui, avec plaisir. Donc, euh, moi, donc je suis Valérie Perret. D'abord, vraiment, on est très heureux euh, d'être avec vous euh, ce soir. Vraiment impressionnés par euh, le, le, le soutien euh, que vous nous avez témoigné pendant cette, euh, cette pré-campagne. Ça a été euh, au-delà de, voilà, de, de nos espérances. Donc, c'est vraiment, vraiment super. Merci, un grand merci à tous. Donc moi, je suis euh, euh, directrice et co-exploitante de, de Jardin en Vie, donc je suis agricultrice depuis euh, 2007 euh, et, et passionnée euh, par, par le jardin euh, euh, et, et les variétés paysannes euh, bien avant, puisque euh, en 1993, je parrainais une, une, une variété de, de, de courges issue de variétés paysannes, voilà, donc… Euh, L'espace paysanne, ça fait quand même voilà, quelques années qu'elles qu sont présentes dans mon quotidien. Euh, et euh, accessoirement, j'ai fait une, une école de commerce. Et, euh, et, et donc, pour moi, euh, créer Jardin en vie, c'était vraiment euh, permettre euh, à chacun, euh, même s'il était en ville ou à la campagne, de pouvoir euh, euh, déguster les légumes que j'avais la chance de cultiver dans mon, dans mon petit jardin. Voilà, donc c'était euh, cette grande ambition, euh, ambition, on va dire, de, de mettre les semences paysannes dans l'assiette euh, de, de chaque consommateur. Et moi, donc, c'est Eric Marchand. Donc, Je suis aussi euh, l'un des dirigeants de, de Jardin en vie avec euh, Valérie. Et je suis également euh, agriculteur depuis euh, 2007, en tout cas officiellement. Euh, enfant, euh, bah, mes grands-parents m'avaient appris à semer et à greffer, pour eux, il était déjà essentiel de préserver toutes ces variétés de fruits et légumes en train de, de disparaître. Euh, au lycée, euh, ben, j'ai participé à la collecte des fonds qui ont permis la création des premières biocorps. Et puis, euh, ensuite, je me suis intéressé à l'informatique en, en participant à la création d'un des, des premiers fournisseurs d'accès à Internet en France, 100% logiciel libre. Et ces expériences, ben, m'ont permis de comprendre tout l'intérêt de ce que m'avait transmis mes grands-parents. Et aujourd'hui, c'est un atout pour penser la ferme de demain. Produire à plusieurs est devenu essentiel face à toute l'accélération des bouleversements de du vivant que l'on a. Faire réseau pour observer le vivant et s'en inspirer, il faut dépasser le cadre de la ferme familiale. Nouer des alliances entre producteurs, chercheurs, épiciers et restaurateurs. Au final, pour les consommateurs. Euh, C'est ça qu'on essaye de faire. Merci beaucoup. Et on va euh, présenter maintenant euh, l'équipe de Le Cointre Paris. Je vous laisse euh, vous présenter euh, peut-être Nicolas, Guillaume et Alex. Oui, donc euh, bonjour à tous. Merci beaucoup à toute l'équipe ITA euh, de nous avoir invités. Pour parler un petit peu semences et agriculture. Donc nous, ben, nous, on représente à nous trois l'équipe Le Cointre-Paris. Qu'est-ce que c'est Le Cointre-Paris ben, On est une jeune entreprise spécialisée sur la restauration d'entreprises engagées. C'est-à-dire qu'on fait de la restauration sociale. On fait des cantines 3.0 euh, sur Paris avec différents clients et différents acteurs. Voilà ce qu'on fait. Merci beaucoup. Hâte de découvrir du coup euh, votre témoignage. On va euh, débuter du coup euh, ce format euh, d'événement euh, sous forme d'interview. Euh, donc je vais poser des questions euh, aux deux équipes. Euh, pour commencer, euh, question pour pour Jardin Envie. Est-ce que vous pourriez euh, nous raconter comment est né euh, le projet de, de Jardin Envie alors, euh, voilà, moi, je le situe euh, euh, en 2001 avec, euh, avec l'arrivée des, des OGM en plein champ dans la Drôme. Et eh euh, beaucoup de, de citoyens de, de tous milieux, euh, de tous horizons se sont, sont, sont euh, mobilisés et, et euh, interrogés euh, pour savoir euh, comment on allait se nourrir demain. Euh, voilà, c'est les... les c'est cette, euh, cette conjonction en fait voilà l'arrivée des OGM nous a fait nous, nous, nous poser plein de questions et, euh, et, et connaissant les variétés paysannes et ben ça nous a semblé euh, comme une évidence euh, que c'était une alternative euh, indispensable à, à la nourriture standardisée qui euh, qui nous était enfin qui s'était imposée en fait depuis euh, plusieurs décennies, hein, puisque depuis la fin des années 50, les, les hybrides faim sont arrivés dans notre alimentation. Voilà, donc euh, c'était euh, un, un peu euh, le, le, le, le, la genèse. Quoi. En, en fait, avec toutes ces personnes d'horizons différents, on s'est rendu compte à ce moment-là que tout ce qui paraissait des problèmes individuels, c'était en fait des problèmes partagés par tous et de façon massive, notamment la question des allergies alimentaires, des intolérances alimentaires avec le gluten, par exemple, de plus en plus difficile à, à digérer, ou les cancers juvéniles qui explosaient explosé également. Euh, C'est également la stérilisation et l'artilisation des sols. D'autres s'intéressaient à la question de la qualité de l'eau ou de la perte de goût. Euh, L'absence de choix aussi dans les magasins, de plus en plus. Euh, tout ça, euh, tous ces problèmes-là, tout le monde avait au moins, au moins un problème à partager. Et comme solution, on nous proposait ben, que nos champs, euh, nos campagnes, euh, euh, accueille davantage encore de semences artificialisées, propriété de quelques multinationales. C'est là où nous avons voulu vérifier s'il n'y avait pas d'autres solutions ou si ces solutions-là correspondaient à quelque chose. À partir de ce moment-là, eh il y a tout un élan collectif et citoyen qui est né et qui nous a porté jusqu'ici. Voilà, un élan peut-être à poursuivre maintenant avec vous, la communauté d'État, pour écrire une nouvelle page. C'est beau. Merci beaucoup pour ces éléments. Du coup, est-ce que vous pourriez revenir peut-être sur le chemin parcouru depuis, depuis toutes ces années? Oui, alors donc, remettre les variétés paysannes dans l'assiette du consommateur, c'était. Euh, voilà, ça nécessitait de nombreuses étapes. Euh, donc euh, il fallait euh, préserver, euh, restaurer euh, les semences qui étaient euh, en voie de disparition. Euh, Auprès d'anciens, auprès de voilà de, de, de, de jardiniers et, et d'autres acteurs, s'inspirer des savoir-faire donc de, de ces anciens, les renouveler avec les connaissances d'aujourd'hui. On s'est fortement impliqué dans le, le réseau semences paysannes qui s'est qui a été créé en 2003. Euh, on s'est formé, donc euh, de, de, on a suivi tous les deux une, une formation euh, agricole. On, a, euh, on arrive en, en donc, cette formation euh, en 2016, euh, e 2006. Pardon. Euh, on a créé l'association pour Jardin en vie euh, en 2007, puis la SCOP Jardin en vie en 2016. Euh, et tout en menant en parallèle un combat sur, euh, sur le foncier. Euh, pour, euh, en, en, donc en mettant en place une société coopérative d'intérêt collectif euh, qui s'appelle Humusité, euh, une foncière citoyenne euh, qui a acquis en 2020 euh, la ferme de Conflans qui porte à 30 hectares euh, les terres que l'on cultive. Et enfin, euh, en 2021, la naissance de la SIC euh, Jardin en Vie euh, qui euh, euh, regroupe 165 euh, sociétaires aujourd'hui euh, qui euh, participent et euh, qui ont apporté 530 000 euros pour construire Jardin d'envie. Donc, c'est vraiment euh, voilà l'occasion de les remercier tous du fond du cœur. Euh, voilà, tous ces euh, associés qui ont pris les, les risques à nos côtés euh, dès, dès l'origine. Euh, euh, donc, il y a une équipe aujourd'hui de 10 permanents. Euh, des permanents ultra motivés d'entre de, 25 et, et 58 ans euh, qui, euh, j'ai fait le petit calcul mais euh, totalisent euh, donc à, à, à E10 euh, Bac plus 40 donc voilà quand même un niveau d'études assez, euh, assez élevé euh, et euh, il y a une quinzaine de saisonniers qui nous rejoignent chaque année pour les plantations et, et les récoltes euh, globalement on a à peu près 5000 clients en, des clients jardiniers en Rhône-Alpes et euh, une, une quinzaine de clients professionnels euh, euh, de, de la filière en Ile-de-France, donc des, des restaurants et épiceries de, de quartier, dont, euh, dont le cointre, euh, dont vous entendrez parler tout à l'heure. Euh, et donc, euh, on a euh, restauré euh, des biodiversités avec 1500 variétés euh, euh, que, que nous cultivons. Euh, voilà. Et donc, euh, tout ça, euh, ça fait que nous avons aujourd'hui un, un stock de, de semences à commercialiser euh, d'une valeur marchande de, de plus d'un million d'euros. Ouais. ouais, Et tout ce chemin, eh ben, il nous a permis de, de mesurer à quel point la semence était importante dans nos vies quotidiennes, au cœur en tout cas des activités économiques les plus essentielles pour satisfaire nos besoins vitaux. Et… Euh, ben, une agriculture qui permet euh, de satisfaire nos besoins, dans le respect du vivant, elle porte sur trois piliers. La semence, la qualité des sols et les savoir-faire. Si l'un de ces piliers-là manque, l'un de ces, ces ingrédients-là n'est pas au rendez-vous, il y a un problème. Or, aujourd'hui, la semence est pratiquement absente de toutes les options euh, proposées, y compris les alternatives à l'agriculture chimique, euh, font souvent l'impasse. Pourtant, le choix de la semence va déterminer la qualité de l'alimentation au sens des saveurs, des nutriments, euh, la vitalité des sols, puisque quand on cultive avec des variétés on arrive à produire de l'humus, euh, et on augmente la biodiversité, et enfin, sur la résilience, euh, on va pouvoir s'adapter aux évolutions des climats et aux différents terroirs. La semence paysanne, c'était quelque chose de très anonyme, presque oublié de tous. Et aujourd'hui, ben, quelques reportages euh, ont commencé à les mettre en première page. Je pense au reportage de Linda Benali, qui était venu à Jardin en Vie récupérer quelques, euh, quelques échantillons pour faire ses analyses en laboratoire. Euh, et ensuite, euh, Cache Investigation, euh, avec qui on, on a également euh, coopéré. Et demain, c'est France 2 qui va venir faire un reportage euh, à, à Jardin en -Vie, euh, pour parler du métier d'artisan semencier. Très clair, merci. Justement, est-ce qu'on peut euh, revenir sur euh, le métier d'artisan semencier et en quoi euh, il consiste voilà, donc en fait, notre, notre métier, euh, globalement, c'est, euh, comme c'est indiqué sur le, le slide qui apparaît sur l'écran, c'est de la semence à l'assiette. En fait, on est euh, artisan semencier, mais on produit euh, des semences, mais aussi des plants et des légumes euh, issus de variétés paysannes. Donc, euh, la spécificité de produire des légumes nous permet euh, d'interagir avec ceux qui les cuisinent, euh, avec ceux qui les mangent. Euh, et, et ça nous permet de, de, de produire de bonnes semences. C'est cette interaction qui, euh, qui, euh, qui permet ça. Euh, ça nous permet de, de récolter des légumes de haute qualité, euh, nutritive et gustative sans utiliser aucun pesticide, même ceux autorisés en bio. Euh, ça aussi, c'est une spécificité de Jardin en Vie. Et... Euh, ça nous permet aussi de, de produire des semences qui sont capables de s'adapter aux évolutions du, du climat et aux, et aux terroirs, aux différents terroirs. En fait, quand on dit semences paysannes, c'est des semences de pays au sens lié à, à un caractère géographique de, de, de, de terroir. Voilà, et enfin, il y a l'imbrication des cultures qui est aussi une, une particularité. En fait, ça... Euh, ça nous permet de, de faire à grande échelle euh, les associations de culture, par exemple, qu'on fait euh, euh, souvent dans, dans, dans, dans des petits jardins. Et donc, euh, l'idée, c'était de pouvoir transposer euh, ces, euh, ces associations, euh, de se servir aussi euh, de euh, l'imbrication des, des cultures entre semences, plants, légumes, euh, pour euh, euh, bénéficier de, de, de, de toutes ces, ces richesses. Voilà. Le cœur du métier d'artisan c'est en fait notre capacité à observer le vivant et à s'en inspirer. C'est ça qui nous permet de faire évoluer les savoir-faire des anciens et de choisir en toute liberté les critères d'évolution des plantes aujourd'hui pour répondre à vos besoins de demain. Et c'est là aussi où on a besoin d'une forte interaction. C'est pour moi des éléments essentiels du métier avec ceux qui consomment, et aussi ceux qui travaillent le légume ou le vendent, euh, c'est euh, là où on a les retours qui nous permettent euh, ben, d'ensemble, de, euh, finalement, passer d'une approche agricole segmentée à une approche alimentaire globale. Voilà, c'est ça notre métier, euh, finalement, le cœur de notre métier est, ce, est celui-là. Et, et ça nous amène à euh, créer des nouvelles filières alimentaires avec nos partenaires. Euh, de, de les choisir en fonction aussi de leur volonté de bouger leurs pratiques et euh, les habitudes euh, alimentaires. Euh, et peu à peu, ben, on, sera, on, se, on se retrouve à être en, en train de gérer les semences telles que euh, euh, les communs euh, étaient utilisés par le passé. Merci beaucoup pour, pour ces éléments. Est-ce qu'on peut justement euh, parler euh, de cette notion de commun Comment euh, est-ce qu'on euh, crée de la valeur ajoutée en utilisant euh, un commun donc qui euh, appartient à tous et qu'on ne peut pas s'approprier et euh, sur lequel on ne peut pas déposer de propriété intellectuelle ben, En fait, l'absence de propriété intellectuelle sur la semence euh, paysanne, c'est justement ce qui va nous permettre d'accélérer les, les échanges de savoir-faire. Euh, et euh, par voie de conséquence, de progresser très vite pour faire face à tous les bouleversements climatiques que l'on connaît. Et euh, vu que personne ne peut tirer la couverture à lui, récupérer l'ensemble de cette richesse pour lui, et bien, tout le monde a intérêt à participer. Après, le, bien, la semence, certes, euh, chacun peut la reproduire chez lui, euh, mais personne n'a l'ensemble de la surface nécessaire pour tout cultiver. Et euh, cette démarche de progrès, euh, à travers l'observation du vivant, eh bien, suppose qu'elle euh, veut dire aussi qu'on va progresser chaque année, que chaque année on va améliorer le produit. Euh, et ça, bah, chacun isolé dans son coin ne peut pas y arriver. Donc chacun a besoin de revenir, euh, racheter euh, des semences euh, de temps en temps, et on va fidéliser... Euh, la clientèle sur un intérêt commun à agir ensemble. En fait, on ne vend pas une variété, on vend notre travail et nos savoir-faire. C'est ça qui fait que tous les ans, notre clientèle augmente. Merci beaucoup Eric pour ces, ces précisions. Du coup, euh, quels sont les, les avantages euh, des légumes issus de, de variétés euh, paysannes par rapport euh, aux autres légumes et euh, en particulier peut-être les légumes bio euh, Alors, ben, c'est euh, qu'on est, on est libre de, de reproduire les semences et donc euh, libre de choisir déjà comment les produire. Euh, le, le, le producteur peut se soucier euh, de, de la qualité. Euh, alimentaire, gustative, euh, nutritive pour le consommateur, au lieu de se focaliser sur les rendements, euh, au kilo, sortis du champ, euh, pour être à l'équilibre financier. Voilà, donc C'est d'autres motivations hein, qui, euh, qui nous animent, euh, du fait qu'on peut choisir, nous, les, les critères de, de sélection, euh, d'évolution de, de, des variétés. Euh, et, euh, et du coup, euh, aujourd'hui, euh, on trouve de plus en plus dans les dans les supermarchés euh, des variétés euh, dites euh, anciennes, euh, qui euh, même, euh, même en bio, en fait, sont de, de, de pâles copies de, de, trompeuses des variétés paysannes. Euh, par exemple, si on prend les, les tomates, on, on trouve de de plus en plus euh, euh, de, de, de tomates euh, dites euh, cœur de bœuf qui sont en fait des Coralina F1, euh, des, euh, des Andines cornues qui sont en fait des cornabelles F1, euh, euh, des Noirs de Crimée qui sont en fait des euh, euh, Cacao F1, enfin voilà. En fait, les industriels de la semence euh, surfent un peu sur l'image des qualités gustatives des variétés paysannes euh, en, en proposant des, des variétés qui sont certainement meilleures que euh, ce qu'on trouve habituellement euh, euh, dans la grande distribution, mais qui, euh, qui n'ont pas grand-chose à voir avec euh, les légumes issus de variétés paysannes. Voilà, on pourrait faire aussi le parallèle avec euh, euh, les, euh, les, les blés. Euh, en fait, on, on produit des, des blés à, à haute paille. On les voit là sur la, la, la droite de l'écran, dont on fait une farine, une farine de 13 variétés euh, anciennes de blé. Et, et ces, ces blés, en fait... Euh, ont pour particularité d'avoir des gluten, comme tous les, les blés d'ailleurs, hein, mais par contre des, des gluten qui, euh, qui sont digestes. Et donc, euh, voilà, une, une grande différence qu'il peut y avoir par rapport aux variétés modernes euh, de, de, de blé. Donc, euh, voilà, c'est globalement plus de goût, plus de nutriments, euh, euh, plus de, de, de, de protéines végétales. Euh, voilà, avec les variétés paysannes. Il est, il est possible aussi de cultiver sans aucun pesticide, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, euh, des, des légumes gustatifs, euh, au rendement nutritif cette fois, pas obligatoirement euh, en, en volume. Et ça, ça, ça change tout. C'est ça, ça l'avenir pour nous. Merci beaucoup Valérie pour tous ces éléments. Je vais euh, peut-être euh, poser euh, une question à, à l'équipe de, de Le Cointre Paris. Qui, euh, qui a euh, aussi euh, sa propre vision euh, de, de, des, des semences paysannes, euh, surtout euh, de, de cette euh, agriculture d'avenir. Est-ce que vous voulez euh, peut-être, euh, Guillaume, Alexandra et, et Nicolas, nous vous apporter quelques éléments sur euh, votre expérience et euh, ce qui a fait que vous avez euh, travaillé main dans la main avec Jardin Visible oui, mais merci encore une fois à toute l'équipe de l'ITA, merci et Eric et Valérie pour ce, ce beau discours sur les semences paysannes. Donc en effet, donc nous, chez Le Cointre Paris, on est une société spécialisée sur la restauration d'entreprises engagées. Nos valeurs sont assez simples. Hein. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait On est avant tout restaurateur, on cuisine 100% de produits frais. On respecte bien entendu la saisonnalité sur nos cycles d'approvisionnement. Et enfin, nous sourçons aujourd'hui nos produits en direct de nos producteurs. C'est-à-dire, c'est des producteurs, des partenaires qui partagent les mêmes valeurs que le Cointre Paris. Euh, ce positionnement nous a permis depuis des années de recruter des talents en cuisine. Donc, en effet, du comité cuisine au chef de cuisine, nous recrutons essentiellement des cuisiniers qui, ont, en fait, qui sont tous issus de restaurants étoilés parisiens euh, internationaux. Donc, c'est vraiment des talents, c'est des personnes qui ont un, un vrai savoir-faire, une vraie passion de ce métier. Et au fur et à mesure qu'on a discuté, qu'on a échangé avec nos équipes, on s'est rendu compte que en fait, l'ensemble de nos cuisiniers avaient l'habitude de travailler 99% des légumes qui étaient issus de semences F1. Et quand on parlait de semences paysannes, en fait, personne, même dans les restaurants étoilés, n'avait pas de semences paysannes, en tout cas, n'avait pas de légumes issus, issus de semences paysannes. Et ça, ça soulève différentes réflexions, et notamment des désavantages en cuisine, comme l'exprimait tout à l'heure Valérie, le fait d'avoir des produits non issus de semences paysannes, on a un accroissement des déchets parce qu'on ne peut pas e utiliser les pluches derrière en cuisine, mais on a aussi des problèmes de variété, parce qu'aujourd'hui on, on se retrouve à avoir tous des mêmes produits en cuisine, et bien entendu on a un problème de goût. Et quand on a rencontré Jardin d'envie, on a vraiment changé en fait notre, regard, notre regard sur l'agriculture et plus précisément sur le légume. Et aujourd'hui on est très heureux parce que grâce à Jardin d'envie, pardon on est capable en fait, de proposer à toutes nos équipes des produits qui sont ici de semences paysannes, qui sont déjà invariés et qu'on ne retrouvera nulle part ailleurs, parce qu'on a vraiment des, des variétés qui sont anciennes et des variétés exclusives. Et enfin, on a vraiment des, des variétés et des légumes qui ont du goût. Voilà. Après, Alex, je vais peut-être te laisser dire deux mots. Oui. Euh, donc, pour reprendre... Euh... Effectivement, ce que disait Guillaume en fait, sur le fait que le coin de Paris, aujourd'hui, on est les seuls à faire ça en restauration d'entreprise, donc à travailler 100% de produits frais, de saison, français, issus de circuits courts en direct producteur. Donc la matière première, en fait c'est juste le cœur de notre métier qui est aujourd'hui de servir des repas. Actuellement, on sert 3000 repas par jour. C'est une estimation faite avant Covid, parce qu'effectivement, avec les mesures sanitaires, il y a quelque chose qui... Ça, c'est un peu réduit, mais on sert 3000 repas par jour. Et les semences paysannes, notamment à travers le projet porté par Eric et Valérie via Jardin en Vie, nous permet aujourd'hui de répondre à une équation qui est complexe et qui est liée en fait à la santé par l'alimentation. Donc, cette problématique de la santé par l'alimentation, elle est au cœur des débats depuis plusieurs années maintenant. Et du coup, elle est aussi au cœur des problématiques portés par ces débats qui sont au cœur, nous, de nos attentes clients en matière de RSE. Et donc, on parle de RSE côté entreprise, mais plus globalement, le terme qu'on utilise, c'est développement durable. Donc, aujourd'hui, euh, les semences paysannes permettent euh, finalement de résoudre cette équation complexe entre la qualité, finalement, nutritionnelle, euh, gustative d'un produit qu'on retrouve euh, via, ce, via ce type de fruits et légumes, et ça répond aussi, donc comme l'a dit Guillaume, à des enjeux de diversité, de variété. Et plus par extension, ça répond aussi à des enjeux finalement sociétaux qui sont redonner la maîtrise finalement de l'homme sur son alimentation, redonner la maîtrise sur les modes de production et redonner la maîtrise plus globalement sur son modèle économique. Et ça aujourd'hui, ça répond à des enjeux RSE qui sont très très forts, très attendus de la part de nos clients. Et c'est pour ça qu'on est aussi euh, impliqué dans ce projet qui correspond euh, en tout point à l'ensemble de valeurs qu'on défend depuis dix ans. Merci beaucoup pour ces, ce témoignage. Euh, Est-ce que vous vouliez euh, ajouter quelque chose euh, d'autre ou, ou c'était euh, bon pour vous Merci. Non, bah de notre côté, c'était tout. Je pense qu'on va plutôt intervenir sur les questions-réponses. Après, oui. Nicolas, si tu voulais rajouter quelque chose, tu es le bienvenu. <rire> je vois que c'est un, un silence. Ok, pas de soucis. Non, mais es muté. Ah, t'es muté. Ah, alors attendez. Ah oui, c'est qu'il n'a pas le droit de parler depuis... Ah non, il n'a pas le droit de parler. Il est, il est, il est puni. Oui, il n'a pas le droit de parler. Non, mais je pense que euh, Guillaume et Alexandra ont vraiment exprimé euh, bah, tout ce qu'on souhaitait porter au travers euh, du projet avec Jardin en Vie euh, et au travers de Le Coin de Paris, et qui est aussi avant tout pour nous de porter des valeurs qu'on souhaite vraiment défendre et sur lesquelles on est... Euh, on est axé depuis la création de la société avec Guillaume et Alexandra. Enfin, on, a, on a choisi d'être en train avant tout pour porter des valeurs. Et porter des valeurs pour nous, ça passe aussi par le fait de porter un projet comme Jardin d'envie, qui s'inscrit vraiment euh, comme un projet d'avenir pour nous et euh, pour, euh, pour les générations futures au niveau de leur alimentation et de la maîtrise de leur alimentation, euh, sur tous les points qui ont été soulevés pendant la présentation. Voilà. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, euh, on a vu euh, dans un premier temps donc, tout le potentiel d'une nouvelle euh, filière alimentaire donc, respectueuse du vivant, grâce notamment aux, aux variétés euh, paysannes. Du coup, je vous propose, euh, là, en, en transition, avant les questions, de peut-être se concentrer sur euh, quelles sont euh, maintenant les, les perspectives donc, de développement euh, sur ces prochaines années, euh, quelles sont aussi les contributions que les membres de la communauté LITA vont pouvoir apporter euh, au projet de, de Jardin en Vie. Du coup, euh, une, une nouvelle question pour vous, euh, euh, Jardin en Vie, à quoi euh, servir le collectif sur l'ITA ben Déjà, merci effectivement à tous ceux qui ont répondu à la pré-collecte, euh, parce que, comme Valérie disait tout à l'heure, euh, elle dépasse euh, le minimum qu'on qu escompté déjà. Et, euh, et en fait, on est très impatients d'ouvrir euh, avec vous euh, cette nouvelle page euh, qui consiste à réintroduire des variétés paysannes de la semence et l'assiette. Et euh, pour cela, euh, et bien, il nous faut répondre à un marché de pénurie, en fait. C'est-à-dire que euh, <rire> notre capacité à produire est très faible par rapport à la demande. On a déjà plus de 400 000 euros de légumes commandés pour 2022, plus de 600 000 euros pour 2023-2024. Et, et en fait, on est déjà capable de produire pour 100, 100 kg par an de, de légumes, euh, mais du coup, l'enjeu est d'aller au-delà. Euh, et pour cela, on a besoin d'augmenter notre productivité avec de nouveaux outils, des outils mieux dimensionnés à ce que l'on fait aujourd'hui, et d'augmenter la capacité de production, notamment aussi avec euh, l'équipement de nouvelles serres bioclimatiques euh, qui vont nous permettre euh, de protéger nos cultures tout en les euh, euh, réalisant en relation avec euh, leur environnement naturel. Euh, ce ne sont surtout pas des serres qui vont couper euh, nos productions de, de l'écosystème dans lequel elles vivent. Euh, et ça va se concrétiser également par euh, l'achat... Euh, dans sa chose euh, qui vont nous permettre de gagner en marge brute quand chaque fois qu'on remplit un, un, un sachet, euh, on va passer de 33 à 53 de marge brute euh, avec un semoir, un semoir viscère qui va nous permettre de semer plus rapidement en pépinière. Euh, là aussi, on va augmenter du coup la marge brute en passant de 45 à 65 on a besoin également d'un semoir en ligne qui va nous permettre de cultiver des, choses, des, des légumes racines et feuilles qu'on ne peut pas faire aujourd'hui parce qu'on n'est pas rentable. On sait les faire, mais au delà d'une petite quantité, on, on perd de l'argent euh, parce qu'on ne peut pas utiliser derrière euh, les outils mécaniques de désherbage. On fait tout à la main ce jour et de récolte. Et de récolte. Euh, voilà, donc euh, tout ça combiné euh, fait qu'on va être capable de passer de 22 tonnes produites en 2021 à plus de 200 tonnes en 2026, voire 400 tonnes si on atteint l'optimum de campagne à 500 kg euros. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a décidé de, de solliciter votre participation. C'est très clair. Merci beaucoup pour, pour ces éléments. Et peut être pour, pour clôturer cette session, cette première session de questions réponses, quels sont du coup les, les impacts à la fois au niveau social et environnemental majeurs de, de votre projet, étant donné que c'est la mission, la première mission de l'ITA de ne financer uniquement des, des, des sociétés, des coopératives qui ont une mission sociale et environnementale forte. Voilà, donc euh, en premier, euh, la résilience euh, alimentaire, euh, la, donc le, le, les techniques de culture que l'on utilise euh, sont à la portée de, de, de tout cultivateur et ça permet d'assurer aussi l'autonomie alimentaire. Euh, la ré, la ré, réappropriation pardon, des, des savoir-faire, euh, c'est euh, un, un des un des euh, impacts euh, majeurs du, du projet, euh, revitaliser les sols. Euh, on a parlé de la problématique du foncier, mais euh, c'est vraiment euh, important de pouvoir créer de l'humus, euh, redonner de la vie au sol. Euh, et pour ça, les variétés paysannes euh, permettent de, de créer de l'humus pour chaque kilo de, de légumes euh, consommés. Euh, bah, c est, c est, ça peut stimuler les, les biodiversités. Euh, on n'en aura jamais assez pour faire face aux, aux, aux défis euh, de demain. Euh, ça permet aux plantes d'apprendre à se défendre par elles-mêmes, d'avoir des bons rendements avec très peu d'intrants. Et puis c'est aussi vivre plus libre, puisque euh, au lieu d'une agriculture standardisée et pilotée par quatre entreprises semencières, euh, et euh, qui sont aussi les champions des pesticides. Euh, on va euh, se retrouver avec une capacité de créer euh, des filières autonomes capables de décider par elles-mêmes pour elles-mêmes et en fonction des besoins des humains, des besoins de leurs consommateurs euh, et, et tout ça on augmente du coup, la richesse produite mais aussi la capacité à répartir au mieux cette richesse pour nourrir tout le monde voilà c'est euh, c'est ça qui, ici, qui nous Peut avoir comme impact simplement de euh, créer dans votre quartier une, une épicerie euh, qui va proposer euh, ses légumes ou, euh, ou de faire appel à le Cointre pour que dans votre entreprise il euh, y ait des bons repas euh, à midi. Super, merci beaucoup pour... Pour ces, ces apports, j'espère que la communauté qui nous suit euh, euh, suit bien euh, les, les réponses au fur et à mesure. Du coup, pour, euh, pour faire la transition et, et clôturer cette première partie, j'aimerais juste rappeler euh, les cinq points euh, qui ont été identifiés par euh, l'analyste qui, euh, qui a choisi d'accompagner euh, Jardin Envie euh, dans, dans son financement sur l'ITA. Euh, du coup, euh, les cinq points qui, qui sont sortis euh, du comité d'investissement euh, interne de l'ITA, c'est tout d'abord euh, le fait que Jardin en Vie euh, est une activité très diversifiée et des débouchés surtout euh, sécurisés, ayant fait preuve donc, de résilience, surtout euh, en, contexte, en contexte de, de, de crise sanitaire euh, et surtout d'épisodes climatiques extrêmes entre 2019 et 2021. Le deuxième point, euh, c'est euh, concernant la situation favorable pour changer d'échelle. Donc, euh, Jardin Envie, euh, aujourd'hui, euh, accède à du foncier de manière sécurisée via euh, Houmous Cité euh, et euh, des, des sols aussi en, en cours de, de régénération, des fonds propres rétablis donc grâce aux, aux souscriptions de parts sociales qu'ils ont déjà réalisé, 20 ans de recherche et développement sur la multiplication et la sélection des, des semences et sur les itinéraires techniques, 4 ans aussi de stock de semences constituées, de nombreux partenaires de long terme, clients, sociétaires, mais aussi prestataires. Le troisième point, évidemment, c'est le réel impact, même les réels impacts, euh, et montrer qu'une autre voie de la production agricole et semencière basée sur la coévolution avec le, le vivant euh, est, est possible et surtout euh, est adaptée au changement climatique. Euh, le quatrième point, euh, c'est des investissements avec un impact direct sur la réduction euh, des risques météorologiques, donc notamment via les serres et l'augmentation de la productivité, donc euh, via les équipements et, et les outils. Et enfin, euh, ça, c'est ce qui vous intéresse euh, le plus en tant que financeur. Euh, C'est un instrument financier à rendement euh, attractif, étant donné qu'on est quand même sur du long terme avec euh, 7 ans euh, minimum euh, et, euh, et un taux d'intérêt qui est euh, annuel de 5%. Euh, donc, euh, si, par rapport à ce qu'on peut vous proposer euh, euh, sur vos différents euh, produits bancaires, ça reste assez attractif et à fort impact. C'est plus, c'est plus, pour pas me faire retoquer par l'AMF, c'est c'est plus c'est plus risqué. Hein. Je ne vais pas dire que c'est au même niveau de, de risque qu'une assurance vie, mais mais voilà, c'est à coupler du coup avec d'autres produits bancaires, pas pour remplacer. Ben écoutez, merci, merci à tous ceux qui sont encore connectés avec nous. J'espère que vous avez plein de questions euh, notées euh, quelque part pour, euh, pour, euh, pour solliciter euh, les deux équipes qui sont avec moi ce soir. Euh, du coup, est-ce que vous m'autorisez à, à arrêter la présentation peut-être Je parle surtout à, à Patrice qui est euh, l'homme de l'ombre ce soir. Super. Hop. Et Patrice, tu peux... Tu peux peut-être réintégrer la scène avec nous. Du coup, euh, pour prendre les questions dans l'ordre, euh, j'ai déjà essayé d'inviter Marine, mais euh, elle a refusé l'invitation. Du coup, je vais, je vais lire sa question. Euh, donc, Première question de Marine qui demande euh, « Quel est le canal de distribution entre B2B et B2C qui est le plus rentable ?» On reconnaît les Merci. questions des investisseurs euh. Euh, entre B2B et, et B2C le plus rentable euh, c'est euh, jard... euh, oui les, les, les jardiniers euh, euh, eux euh, ben, ils ont forcément euh, des marges une, une, une occasion des démarche plus, plus importantes parce que euh, parce qu'ils achètent des petits volumes euh, ouais, et euh, donc, c'est tout le marché du, du particulier, du jardinier, qui, qui va être effectivement, euh, dans un premier temps, sur la semence et le plan, euh, le, le plus rentable. Euh, après, euh, sur le légume, c'est moins évident que ce soit toujours le, le, le B2C qui soit le plus rentable, euh, parce que les coûts de commercialisation sont importants. Euh, quand on sur un marché… Euh, on revient souvent avec de, de la marchandise. Euh, on ne sait jamais ce qui va être vendu. Euh, quand on s'adresse à, à un client comme le Cointre, euh, la bête, elle part, elle est entièrement consommée. Euh, C'est une commercialisation qui est très simple. Et du coup, de, de ce point de vue-là, il euh, n'y a pas de différence, presque, entre le B2B et le B2C. Merci beaucoup pour ces éléments. Du coup, on passe à une prochaine question, celle d'Émilie, qui vous remercie pour la présentation et qui vous demande quelle est votre vision à horizon 5 ans. Comment est-ce que vous imaginez dans 5 ans euh, jardin, en, jardin en vie ben, Dans 5 ans, euh, ce qu'on espère, c'est être en mesure de passer une, une nouvelle étape avec euh, une fois que tout ça, tout, tout ce qu'on est en train de faire là maintenant sera consolidé, euh, c'est de pouvoir euh, euh, construire de nouvelles filières, encore davantage que ce qui est fait euh, à l'heure actuelle déjà fait avec des épiceries ou avec euh, le cointre Paris, euh, mais c'est aussi de rapprocher les lieux de culture euh, des, euh, des restaurants euh, ou des, des épiceries, euh, de démultiplier d'une façon ou d'une autre ce qu'on fait déjà ici à Valence, et euh, sachez que c'est un projet qui tient à cœur aussi à, à Nicolas. Euh, donc, il peut peut-être en dire deux mots. Ah, de ah, bah, c'est bon, vous m'entendez par c'est bon, non oui. oui. donc, euh, oui, bah, c'est vrai que dans le projet euh, de Jardin en vie euh, et euh, les, donc, le projet qu'on souhaite aussi porter avec euh, le coin de Paris, on a vraiment à cœur d'aider de, de, de, euh, le type d'agriculture, qui est proposé par Jardin en ville euh, dans les méthodes et euh, dans les semences utilisées, de pouvoir développer ça euh, en France et en île de france euh, En île de france effectivement, parce que nous, c'est euh, également où on a notre marché actuellement, mais en fait, vraiment, l'objectif principal est de voir ce type d'agriculture se développer et euh, de le rendre accessible à tous. Et euh, pour ce faire, en fait, c'est important de pouvoir former des personnes à ces méthodes d'agriculture euh, et ensuite euh, de pouvoir aussi répartir, je pense, tout ce qui est risque climatique et géographique, euh, euh, pour pouvoir avoir une diversité euh, de cultures disponibles euh, tout au long de la saison. Et avec le foncier qu'on a pu acquérir, eh ben, on a déjà euh, ce qu'il faut pour euh, former des, des, des nouvelles personnes et aussi euh, ben, accueillir de nouvelles variétés. Euh, parce que pour réussir ce que Nicolas vient de dire, il va falloir avoir encore plus de diversité euh, et, euh, et donc passer par exemple de 1500 à 3000 variétés euh, proposées euh, au catalogue. Euh, ça, on ne peut pas le faire demain, mais après-demain, euh, on espère bien euh, reprendre ce, ce bout-là de, de l'histoire. C'était aussi tout l'enjeu du foncier euh, dont on a fait l'acquisition qui nous permettait d'avoir une bâtisse qui était propice justement au développement et à la formation des personnes qui souhaitaient s'inscrire dans ce schéma qui est porté par Jean Denis. Parfait, merci beaucoup pour, pour tous vos éléments de, de réponse. Euh, du coup, on a Francis sur le chat qui voulait apporter euh, des éléments de réponse sur la première question euh, euh, et sur la rentabilité des deux, des deux canaux. Mais, euh, mais je vois que l'invitation euh, ne fonctionne pas. Francis, dites-nous hein, si, vous, si vous souhaitez toujours… Euh... Allô, allô non, non, vous bonjour. Voilà. Oui, bonjour à tous. Bonsoir. En fait, euh, la question euh, d'un canal… Euh, sous-entend qu'il faudrait privilégier un canal par rapport à la rentabilité pour pouvoir optimiser. Mais en réalité, c'est important de comprendre que euh, l'ensemble des produits à chaque stade de la production concourt à un ensemble équilibré. Et c'est avec cet équilibre global que l'on peut garantir la biodiversité, la capacité de fertiliser les, to les sols, euh, d'utiliser les synergies entre les espèces. Et c'est ça qui fait l'équilibre de l'ensemble, au niveau de la production au niveau de l'évolution du catalogue des 650 semences et en termes de rentabilité c'est l'ensemble qui, qui, qui fait la rentabilité mais il n'y a pas une volonté de monoculture de privilégier un produit c'est constitutionnel de, de jardin en vie c'est pas possible puisqu'il faut assurer cette biodiversité faire évoluer les espèces et, euh, et valoriser toute la production. Et, quelque part, euh, rien n'est perdu euh, chez, chez Jardin Envie. Quoi. Tout est valorisé. C'est une autre approche, finalement. Hein. C'est important de le comprendre. Ça vient du métier de semencier. Merci beaucoup, Francis, pour ces éléments euh, importants. J'espère que Marine se euh, sera appréciée pour euh, répondre à votre question. C'est-à-dire, pour vraiment finir de répondre à cette question, euh, la rentabilité euh, de ce que l'on fait, ne peut pas uniquement s'apprécier produit par produit ou activité par pro, euh, activité euh, parce qu'elle dépend aussi euh, de euh, l'utilisation des coproduits. Euh, ce qui va être un déchet pour la semence devient un excellent légume et ce qui ne peut plus être passé en légume peut devenir une excellente euh, semence parce que souvent, c'est des plantes qui ont été malades mais qui ont surmonté la maladie euh, par eux-mêmes. Donc, on sait que ces plantes-là, elles vont être capables de de se passer complètement de pesticides et on va faire des la en priorité sur cette plante-là, alors qu'elles ne sont plus capables de donner du légume. Très clair. Merci beaucoup pour tous ces éléments de réponse. N'hésitez pas à nous préciser dans le chat si c'est clair ou si vous avez besoin de précision sur vos réponses. Euh, du coup, on a une prochaine question de Marine qui euh, concerne donc, les, les prix de vente qui sont construits donc, par rapport euh, au coût de revient plutôt qu'en fonction des cours officiels euh, qui permettent d'obtenir une marge convenable pour les producteurs. Et quelle est la différence entre ce prix de vente et le, les prix du marché bon, La différence euh, euh... En fait, pour le consommateur final, parfois c'est même moins cher. Euh, avec les, les épiceries euh, de quartier, en fait, on arrive à vendre le kilo de laitue, de, de légumes de tomates, par exemple, parce que j'ai les chiffres en tête, on arrive à le vendre à 3,80 euros aux, aux épiceries, alors que sur la plateforme euh, de, de chaînes euh, comme euh, oui, spécialisées ou non. Biocop ou autre, euh, on est plutôt allé vendre entre 1 euro et 1,20 euro. 20. Euh, et euh, dans les épiceries partenaires, euh, pour le client, euh, le légume, euh, la tomate, est, est vendue aux alentours de 7 euros, alors qu'elle est souvent vendue à qualité comparable euh, dans les grandes surfaces, entre 8 et 9 euros. en région parisienne en tout cas, oui, mais même de plus en plus en province, on est sur ces tarifs un peu de ce genre-là dans grande les grandes surfaces pour le télévanger. Après, la, la, la grande différence avec les, les prix de mercurial, c'est que nos prix de vente sont calculés et ne varient pas euh, euh, en fonction des périodes de l'année. Euh, euh, voilà, si on suit la mercuriale, on a des tarifs qui sont euh, très élevés euh, en début et en fin de saison et euh, très bas euh, production. Voilà, c'est aussi une, une différence euh, euh, appréciable, c'est que bah, voilà, quelle que soit la période de l'année, on a la même rémunération de, de, sur les légumes. Merci beaucoup, bonsoir Hervé. Bonsoir, bonsoir à tous. J'anticipe un peu les invitations euh, sur scène, donc euh, ils ah, arrivent. Ouais. Mais merci beaucoup pour, pour les éléments de, de réponse. Euh, du coup, Hervé, mais je vous laisse poser votre question directement euh, aux deux équipes. Euh, oui, alors c'était pas sur le dossier de présentation, mais c'était sur le dossier de l enfin sur la page de présentation de sur l'ITA J'ai vu que vous avez un, un nouveau directeur euh, comment c'est quoi le terme déjà? Euh, un nouveau DAF là, qui va arriver dans votre équipe? Oui, on a le projet, effectivement, de renforcer l'équipe euh, par des compétences nouvelles, oui. D'accord. Et alors, ça va être quoi ces, ces missions pour vous accompagner dans votre développement et dans vos objectifs, on va dire à 5 ans, euh, à terme Quelles sont les nouvelles compétences qui vont vous amener dans votre équipe Donc, euh, bonjour, Patrice Jolie. Euh, pour ce qui est du développement de la société et des équipes, effectivement, un, un des aspects, c'est de renforcer tout ce qui est euh, gestion et suivi de, de l'entreprise et euh, donc en particulier pour avoir une, une, un suivi très fin sur les différents types d'activités et euh, en montrer la, la complémentarité et euh, ainsi ajuster euh, toutes les coordonnées ajuster les, les différentes ressources à la fois humaines et matérielles mises en œuvre. Donc euh, c'est en ce sens-là que le DAF est important. Après, il y a également l'ambition la, de continuer de grandir. Et dans cette ambition-là, il y a aussi à gérer tout ce qui est euh, utilisation euh, de surfaces plus importantes et, et de contractualiser des partenariats euh, forts d'interaction avec les filières amont, aval et les filières aussi de, de support technique. À la, à la mise en production accélérée étant donné que l'objectif c'est effectivement de faire un x3 sur les 4-5 prochaines années et d'aller faire un x10 ou x15 par la suite pour pouvoir, non pas, pour pouvoir apporter effectivement tous ces bons produits du jardin en quantité à tout, à tout citoyen, à, tout, à toute personne en ville et, et urbain euh, pour nourrir les villes à partir de la richesse des campagnes, effectivement. Ok. Et il, arrive, il arriverait quand, en fait, dans votre équipe c'est un peu possible. Voilà. Bon, les doigts pour dans vous. Les priorités, dans, le, dans les priorités d'investissement, effectivement, il y a du matériel pour augmenter cette productivité, mais également ce suivi pour mesurer cette productivité au fur et à mesure. C'est ça qui est, c est, c est complémentaire quoi, pour pouvoir piloter l'entreprise sur les bons axes de développement. Okay. Pour que ceux qui ont euh, les compétences au champ puissent euh, consacrer un maximum de temps voilà. au champ et à former les nouvelles personnes. Ouais. Voilà, Ça permettrait euh, de, de libérer en particulier euh, Eric d'un certain nombre de tâches administratives, alors que toutes ces compétences et euh, 20 ans accumulés d'expérience, on euh, a du mal à en faire bénéficier le reste de l'équipe. Ok. Merci beaucoup, c'était très clair. Merci à vous Hervé, on attend, enfin euh, Jardin Envie attend votre CV du coup pour... Euh... <rire> oh, le... Non mais je ne suis pas daf, hein, donc je ne pourrais pas trop les aider sans ce point là. Mince, par contre Hervé est un investisseur. Oui voilà, oui. Bah, déjà mon un livre, multiple, je, je aider. Un multiple investisseur euh, récidiviste sur euh, l'État. Mm. Mais en fait euh, c'est directement lié à la mesure de la création de valeur, et ça intéresse directement euh, les investisseurs. Tout à fait. Ce n'est pas simplement une production de chiffres, c'est une fonction de communication et de vérifier que le plan de progrès se réalise. Et avoir du reporting semestriel voilà. de qualité. Ça fait part... Alors, c'est le... il y a la question du reporting, bien sûr, pour, pour l'investisseur. Et, et c'est toute la, la valeur de Jardin en vie, c'est de prouver que le savoir-faire et les techniques apportent plus de valeur encore que les filières classiques agricoles la démonstration sera faite et après, l'effet d'entraînement sera certain. Merci. Ben, merci, Francis, pour ces éléments et merci, Hervé. On espère que vous allez continuer de, de suivre ce live. Mmh. À bientôt. À bientôt. Alors, j'ai essayé d'inviter Anne, mais, euh, mais, mais je vais plutôt lire sa question. Du coup, est-ce que les semences paysannes… Ah bah ben non, elle est là. Anne, Bonsoir. Ah ouais. Vous attendiez votre votre Exactement. exactement. Euh, moi, j'ai une question, effectivement, sur les semences paysannes, euh, sur le fait, est-ce que ça va être comptabilisé ou est-ce que ça pourrait être comptabilisé par rapport à la loi EGalim dans ce qu'on appelle les produits de qualité, comme le son, le commerce équitable, les produits issus du commerce équitable ou ce genre de choses A priori, ce n'est pas du tout prévu au programme de la loi EGalim. Ok. Quel dommage. C'est parti... Euh des trous mmh. euh, dans, la dans la raquette. Et à chaque fois qu'on parle de semences, en fait, on est, euh, on est face à cette problématique-là. Ouais. Okay. Les okay. semences okay. en fait n'ont pas vraiment le, euh, le droit d'exister. Euh, elles ont de leur place parce qu'on n'en parle jamais. Donc, euh, elles sont autorisées, contrairement à ce qui a été dit euh, souvent par euh, des, des associations. Euh, on a le droit de les vendre, on a le droit de les commercialiser. Euh, mais par contre euh, elles ne sont jamais euh, sur le podium il ouais. n'y okay. <rire> a, y a ouais, pas ouais. De, de, de label non plus euh, de certification euh, semence paysanne comme il peut y avoir dans le commerce équitable euh, donc c'est un peu difficile de les faire rentrer peut-être dans des cases ouais. on va dire que c'est pour ça qu'elles ne sont pas ok merci beaucoup Merci à vous, Anne, pour vos questions. Alors, j'invite Thierry pour la prochaine question. J'ai un peu moins géré le timing qu'avant pour celle-ci. Euh, du coup, Thierry a une question précise euh, sur les sur les finances de Jardin en Vie et si on peut apporter quelques éléments avant le grand moment du dossier d'investissement qui est en cours de finalisation de notre côté, pour avoir donc quelques éléments sur les résultats financiers passés et prévisionnels. Alors, sur le passé, ce qui était notre priorité, c'était d'investir de réunir tous les ingrédients qui vont nous permettre euh, maintenant, euh, avec cette nouvelle levée de fonds, euh, d'accroître euh, la production et la productivité. Euh, donc notre, notre objectif n'était pas spécialement d'avoir des résultats positifs d'un point de vue comptable, euh, mais vraiment de tout mettre en place pour en avoir de bons demain. Ouais, et c'est à cet endroit-là que l'on est, c'est peut-être Patrice qui pourra vous répondre davantage que, que moi parce a davantage travaillé sur les, les, les chiffres ces derniers temps. Oui, donc dans le développement de Jardin en Vie, effectivement, on était en phase d'investissement sur les quatre les premières années. L'année Covid 2020, comme pour tout le monde, a été complexe à, à gérer et a créé l'année la, d'un déficit de, de 130 000 euros. Mais euh, ce déficit, c'était le moment aussi d'un investissement important dans tous les, les équipements agricoles et les dorsales pour les, différents, les, différents, les différentes infrastructures pour la production. C'était aussi ces années qui ont été plus difficiles. C'était la, la, la constitution d'un stock très important de, de, de semences de, qui est maintenant qui a une valeur marchande d'un million d'euros, comme je le disais tout à l'heure. Donc, euh, et l'année 2020, ça a été le, le redressement par rapport à tout ça, la mise en œuvre des différentes composantes, de, des différents piliers de jardin en vie. Et avec ces trois piliers de revenus qui sont les semences, les plants et les légumes, la, le mix peut se réadapter, c'est ce qui s'est passé dans les années 2020 et 2021, pour, euh, pour euh, faire face aux différents euh, aléas que ce soit euh, ici euh, des aléas climatiques ou des aléas sanitaires comme euh, on l'a connu euh, ces derniers temps. Et euh, donc, ça a montré, euh, charles envie a montré une belle résilience dans ces chiffres et que vous verrez euh, très, très bientôt dans le dossier euh, d'investissement et euh, permet de, de, de s'orienter vers des belles perspectives de développement. Et du coup, avec l'ouverture de la boutique en ligne, on aura tout ce qu'il faut euh, pour... Euh pour multiplier les ventes euh, de, de semences sans risquer de la rupture de stock. Ouais, je pas bon si niveau on, de réponse Je ne sais pas si ça suffit comme réponse ou s'il si y a d'autres questions. Pe Peut-être pour, pour euh, résumer, mais les dernières années, euh, Jardin Vie a fonctionné comme un, un atelier d'industrialisation. Ça, c'est le point important, c'est le premier actif. Et donc, c'est à la fois des techniques et des hommes. Le deuxième point, c'est qu'il y a un trésor de guerre, c'est le stock de semences qui est pas valorisé au prix de vente, bien sûr, donc c'est un, un cadeau pour, pour l'investisseur qui rentre dans Jardin en Vie. Et, et le troisième point, c'est le succès commercial qui a été plus rapide encore qu'on pouvait l'imaginer. Et ce qui a accéléré encore la transformation de l'équipe, de ses techniques et tout, toutes les exigences clients auxquelles il fallait répondre. Bon, la pandémie, c'est encore... Autre chose, ça a permis de démontrer la résilience. Mais donc, un atelier de, de pré-industrialisation. Et, et donc, le résultat, c'est que euh, les comptes de résultats actuels euh, de Jardinville ne préfigurent pas du tout ce que seront les comptes de résultats futurs. Euh, tout est dans, dans les incorporels et dans tout ce qui a été mis en place comme savoir. Oui. tout en ayant quand même des comptes de résultats revenus à l'équilibre cette année. Donc, euh, c'était une belle performance de toute l'équipe. Exactement. Oui, oui, exactement. Bravo. Euh, dans ce, son développement, à la fois arriver à investir beaucoup et à construire euh, du solide et des stocks et un carnet de commandes bien rempli, tout en ayant euh, un développement... Euh, euh, euh, euh, presque assurer, voilà. en tout cas du point de vue développement. Organique, un développement organique qui, qui permet de se développer euh, de financer le développement voilà merci beaucoup pour tous ces éléments on a un témoignage sur le chat qui dit vivement l'ouverture de la boutique en ligne euh, parce que c'est quand même compliqué de passer commande avec les fichiers joints dont certains plantent à l'ouverture. Oui, tout à fait. On a travaille dur, notamment Patrice, justement, qui travaille là-dessus. Et elle arrive. Vous aurez au moins un satisfait. <rire> arrive. Patience. Et donc, et donc la spécificité. Cette, cette boutique en ligne qui est, donc, euh, non seulement, effectivement, tous les jardiniers vont être contents de pouvoir commander des semences, mais aussi euh, les citadins, grâce à nos épiceries de quartier, pourront, euh, que ce soit à Montreuil ou à Tramurose en Paris, euh, faire des commandes groupées de plants euh, et, euh, comme ça, fleurir euh, ou, euh, ou mettre des tomates, euh, des mini-tomates sur leur balcon et, euh, donc, c'est aussi euh, l'objectif c'était de résoudre dans cette euh, boutique en ligne également des, des questions logistiques de distribution de plantes vivantes et euh, de mini-plans euh, via ces, ces points de distribution relais qui, euh, qui ont. Voilà, c'est vrai qu'on a conçu boutique. aussi la boutique en ligne pour aller apporter du savoir-faire euh, jusqu'au consommateur. On ne voulait pas simplement que nos produits soient distribués de manière anonyme, euh, de manière à ce que le consommateur, d'une part, puisse nous faire des retours qui va nous, nous être utiles, nous, pour gérer les semences derrière, euh, mais également que le, le consommateur sache euh, que la tomate, s'il la, la met dans son frigo euh, en arrivant chez lui, et bien, tout ce travail qu'on a fait avant, il aura servi à rien, parce qu'à 4 degrés, la tomate perd ses saveurs, euh, alors que si la conserve en dehors... Euh, du, du frigo, elle va conserver toutes ses saveurs, et ainsi de suite, euh, avec cette relation euh, euh, entre producteur, restaurateur, épicier et consommateur final, ben, les habitudes alimentaires vont pouvoir évoluer. Très clair, merci beaucoup pour ces, pour ces éléments. N'hésitez pas, euh, les personnes qui nous suivent encore, si vous avez des questions, on est encore euh, disponible pour vous. Oh, j'ai <rire> cliqué sur, j'ai terminé de répondre pour montrer Milly. Je ne sais pas pourquoi. Merci. Est-ce que les jeunes sont plus, sont plus à même de faire face au réchauffement climatique Oui, Émilie Grosso qui posait cette question. Ah, ah, oui, c'était oui, la question d'Émilie. Oui. <rire> on, on, on constate qu'elles ont la capacité effectivement de s'adapter pour différentes raisons, mais une, une des raisons essentielles, c'est qu'elles ont euh, davantage de tissus racinaires, davantage de tissus foliaires. Or, euh, la racine, c'est l'interface avec euh, le sol qui permet à la plante de profiter euh, de toutes les ressorts, ressources euh, du, du sol. Euh, par exemple, les tomates que nous proposons ont jusqu'à 8 mètres de profondeur de racine, alors que les tomates hybrides fins se limitent en général à, à 30-40 cm de, de profondeur euh, de sol ce qui fait qu'on a besoin de beaucoup moins arroser euh, pour que la tomate produise de, de, des tomates, <rire> tomates, et la masse foliaire, euh, c'est à la fois quelque chose qui va permettre à la plante de transformer l'énergie du soleil en euh, élément euh, nutritif, euh, mais aussi en matière sèche euh, qui va derrière produire de l'humus. Et euh, toute cette combinaison de facteurs fait que l'ensemble de la plante va pouvoir mieux résister au, au chaud. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. J'espère que Émilie a été satisfaite de, de ces éléments. Au niveau des techniques, vous utilisez le paillage aussi Oui, il y a le paillage, c'est à la fois la, la biodiversité propre à chacune des variétés, plus elle est importante et plus il y a une capacité d'évolution de la plante dans le temps. Et c'est associé évidemment aux pratiques également culturales. Euh, C'est-à-dire que c est, c est les semences paysannes, si on les cultive en hors-sol, ben, ça ne marche pas. Euh, il faut également et y associer toutes les bonnes pratiques, ne pas trop arroser euh, ne jamais laisser le sol la à nu et, et ainsi de suite. Euh, C'est euh, tout un ensemble, tout un package euh, qu'il faut euh, euh, non pas euh, recopier euh, parce que chaque situation est différente, chaque jardin, chaque exploitation est différente, mais vraiment apprendre à observer le vivant pour adapter ses pratiques et faire coévoluer la plante avec nous. Donc Finalement, le fait d'être en capacité de produire la semence dans chacun des pays ou des terroirs qui ont des caractéristiques différentes est un facteur essentiel. C'est justement ça que le modèle économique des multinationales ne permet pas de faire. Parfait, bah écoutez, euh, s'il n'y a plus de questions, on peut, on peut s'arrêter là. Euh, sachez que le live sera euh, mis à disposition dès demain euh, sur YouTube en replay. Euh, il sera aussi euh, présenté dans, euh, sur la page de la levée de fonds. Le dossier d'investissement va bientôt... Être terminé vous aurez plus de 30 slides dédiés euh, à jardin en vie donc à la fois sur son passé sur son présent mais aussi surtout sur sur son prévisionnel et son futur euh, sur les conditions d'investissement, l'analyse de l'impact et de tous les critères qui ont été identifiés par par benjamin l'analyste qui a suivi euh, l'instruction du dossier jardin en vie euh, alita et puis euh, moi j'aurai euh, le plaisir de vous retrouver au téléphone par mail euh, en physique pour ceux qui souhaitent venir nous rencontrer à côté des buts de Chaumont dans, à Paris. Et puis, et puis voilà, merci à tous. Euh, merci. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et merci. puis, euh, on merci. se retrouve très vite pour l'ouverture des, des souscriptions qui, je l'espère, va être un, un grand moment euh, et qu'on va réussir à collecter le maximum, à savoir 500 000 euros. Merci, merci à tous. Merci, à, Merci à tous. Très belle soirée. À bientôt. Bonne soirée. Merci. Merci.